Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un formulaire de saisie simple et rapide sans passer par le User Form, sans VBA et sans macro. Donc, un formulaire simple d'utilisation grâce à un outil déjà intégré dans Excel. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Ici, nous avons un tableau avec plusieurs éléments relatifs aux salariés d'une entreprise. L'objectif, c'est d'avoir un formulaire qui nous permette d'insérer les nouveaux salariés embauchés de modifier les salariés existants et de supprimer les salariés sortis de l'entreprise. Pour cela, nous allons utiliser l'outil formulaire d'Excel. Alors, généralement, il n'est pas mis par défaut. Donc, pour le faire apparaître, plusieurs solutions. Donc, tout d'abord, nous allons le retrouver dans « Fichier »,« Options ». Alors, première solution, nous allons cliquer sur « Barre d'outils d'accès rapide ». Ici, nous allons sélectionner toutes les commandes. Nous allons chercher notre commande « Formulaire ». Donc Ici, donc là, on va l'ajouter dans notre barre d'outils, c'est-à-dire ici, ça va apparaître aux côtés de ces différents onglets. Donc, on va l'ajouter. OK, donc là, il apparaît juste ici. Et deuxième solution, on peut soit créer ici un nouvel onglet et l'ajouter dedans, soit l'insérer dans un onglet déjà existant. Donc, on va faire les deux cas. Comme ça, vous pourrez choisir comment l'insérer, vous, dans votre fichier Excel. Donc, cette fois-ci, nous allons nous rendre dans « Personnaliser le ruban ». Toutes les commandes, donc comme pour barre d'outils d'accès rapide, il est dans toutes les commandes, donc on va chercher notre formulaire. Il est ici. Donc moi, je vais plutôt l'ajouter dans mon onglet « Données hein, » puisque c'est relatif au traitement de données, donc, avec tout ce qui est « Tri » et « filtre. Donc moi, je vais le mettre dans la partie « Tri » et « filtré Donc pour pouvoir l'insérer, il faut que je crée un nouveau groupe. Donc je crée mon nouveau groupe. Mon nouveau groupe, je vais le mettre dans la partie « Tri » et « filtré Je vais renommer ce groupe-là. Je vais l'appeler « Formulaire ». Et je vais lui mettre un petit icône pour pouvoir le repérer facilement. Voilà, lié à la création d'un formulaire. J'appuie sur « OK ». Donc, maintenant que j'ai créé ce nouveau groupe, je vais pouvoir insérer mon formulaire. Donc, je vais pouvoir l'ajouter à mon groupe. Je peux l'ajouter. Et il apparaît dans une nouvelle sous-partie de mon onglet. Et enfin, dernière solution, je peux carrément créer un nouvel onglet que je vais appeler bah, par exemple « Formulaire ». Ok, Et dans cet onglet, je vais créer un nouveau groupe que je vais renommer aussi « Formulaire » avec ma petite icône juste ici. Et « OK ». Donc là, il ne faut pas que j'oublie de rajouter, une fois que j'ai créé mon onglet et mon groupe, mon formulaire. Donc, je vais le rajouter ici. Donc, je le sélectionne, puis je clique sur « Ajouter » en sélectionnant bien l'endroit où je souhaite le faire apparaître et je clique sur « Ajouter » et « OK ». Donc, cette fois-ci, je l'ai ici qui apparaît. Si je vais dans « Données », il apparaît ici, donc juste après les outils de filtre et de tri. Et enfin, j'ai carrément créé aussi un onglet où il apparaît. Donc, voici trois méthodes pour le faire apparaître en fonction de vos besoins. L'idéal, c'est de le faire apparaître ici, à côté de tri et filtre, puisqu'il s'agit d'un outil de traitement des données. Donc, maintenant qu'on l'a fait apparaître, on peut l'utiliser. Alors, l'outil formulaire sur Excel est relativement simple, puisqu'il suffit d'avoir un tableau de données pour que Excel reconnaisse le formulaire. Donc ici, j'ai cliqué uniquement sur une cellule de mon tableau, et si je clique sur « Formulaire », il reconnaît le formulaire. Il va lui-même comprendre que la première ligne correspond aux intitulés de chaque colonne. Donc ici, il nous met bien « Prénom »,« Nom »,« Diplôme », en fonction des intitulés de la première ligne de mon tableau. Si je clique ici, il n'y a pas de tableau, donc forcément, il ne reconnaîtra aucun formulaire. Maintenant, si je crée un nouveau formulaire uniquement avec le prénom et le nom, par exemple, et que je souhaite donc créer mon formulaire, je vais aller dans « Données »,« Formulaire. Donc là, Excel n'arrive pas à identifier mes en-têtes de colonne. Par contre, il me dit que si je souhaite utiliser la première ligne de sélection comme étiquette et nom de données, je peux cliquer sur « OK ». Donc moi, c'est ce que je souhaite faire, puisque ici, c'est le cas où on souhaite créer un formulaire en partant de zéro, c'est-à-dire avec aucune information déjà sélectionnée dans mon tableau. Donc, je clique sur OK. Et cette fois-ci, je peux commencer à faire mes nouvelles entrées. Donc là, je peux rajouter directement la première personne de ma liste. Par exemple, Chris Germain comme prénom, nom. Et je l'ajoute à ma liste. Donc maintenant, on va voir la création, la modification, la suppression et la recherche au travers de cet outil formulaire. Donc là, je clique sur une des cellules de mon tableau. Pour pouvoir utiliser donc mon outil formulaire, je clique sur « Formulaire ». Ici, si je souhaite, par exemple, faire une nouvelle entrée, je vais cliquer sur « Nouvelle ». Je vais saisir mon salarié. Donc là, je vais remplir les différents champs. Mes champs qui dépendent bien de la première ligne de chacune de mes colonnes. Donc avec le nom, le diplôme. Donc on trouve bien ici tous mes champs par rapport à la première colonne jusqu'à la dernière, donc de prénom jusqu'à poste, dans mon formulaire de saisie qui se génère automatiquement. Le diplôme, la date d'entrée, le service et le poste. Je peux cliquer sur Entrée et mon nouveau salarié s'insère bien dans mon tableau. Maintenant, si je souhaite supprimer cette fois-ci un salarié, je vais donc pour cela rechercher mon salarié. Pour avoir accès à l'outil recherche, il faut cliquer sur « Critères ». Et pour revenir sur la partie « Création, suppression, modification », il faut recliquer sur « Grille ». Donc là, moi, je souhaite faire une recherche. Cette fois-ci, je vais supprimer un salarié de ma liste. On va prendre l'exemple. On va supprimer Caroline Robert qui, imaginons, a quitté l'entreprise. Donc pour faire la recherche, je ne peux utiliser qu'un seul des critères. « Disponible » dans mon formulaire. Donc là, je vais chercher par « Prénom ». Donc, soit je tape directement le prénom complet. Dans le cas où il n'y a qu'une personne qui détient ce prénom, si j'appuie sur « Entrée », je vais directement tomber sur elle. Mais dans le cas où il y a plusieurs possibilités, ici, j'ai une salariée qui s'appelle Caroline, Carolina Claire. Donc, j'ai trois prénoms qui commencent par « C », dont deux qui sont relativement similaires. C'est-à-dire que si je fais une recherche uniquement par « C » et que j'appuie sur « Entrée », je vais avoir toutes les entrées correspondant au prénom qui commence par C. Donc là, j'ai Carolina. Si je fais suivant et précédent, je vais avoir toutes mes entrées. Donc ici, c'est le cinquième salarié sur neuf. Si je fais suivant, je tombe sur Claire. Et si je fais précédent, je retombe bien sur Caroline. Donc j'ai l'ensemble de mes salariés dont le prénom commence par C qui vont apparaître dans mes recherches ici après avoir inséré mon critère en cliquant sur précédent et suivant. Mais moi, je souhaite directement trouver Caroline. J'ai directement son prénom. Donc, je tape Caroline. J'appuie sur Entrée. Je tombe sur la bonne personne. Je souhaite supprimer donc cette salariée. Donc, je suis sur la bonne personne. Je peux donc cliquer sur Supprimer. OK. Elle se supprime automatiquement de ma liste de salariés. Maintenant, si je souhaite modifier un salarié, idem, je clique sur Critères. Prenons l'exemple. Je me suis trompé sur la date d'entrée de Jean-Briand qui n'est pas rentré au 20 mars, mais au 1er avril. Donc, je vais cliquer sur mon critère. Je vais chercher par le prénom Jean. Je vais appuyer sur « Entrée ». Je tombe bien sur jean Brillant Et je vais modifier sa date d'entrée au 1er avril 2019. Et je peux appuyer sur « Entrée ». Et ma date se met automatiquement à jour dans ma liste de salariés. Maintenant, si je souhaite ajouter une colonne à mon tableau, donc là, je souhaite par exemple ajouter eh bien, le type de contrat. Là aussi, je vais pouvoir utiliser l'outil formulaire, puisque si je me rends sur mon outil formulaire, je constate que ma nouvelle colonne entrée est bien prise en compte par mon formulaire, et ici, mon outil formulaire me donne la possibilité d'atterrir directement sur le même champ de saisie que je souhaite remplir en utilisant la flèche du bas, c'est-à-dire que ici, je suis sur le champ de saisie responsable. Si j'utilise la flèche du bas, ça m'amène automatiquement au même champ de saisie sur le salarié suivant. Donc moi, je souhaite rajouter les types de contrats. donc si je reste sur ce champ de saisie, je vais mettre par exemple CDI, et que j'utilise non pas entrée, mais la flèche du bas pour passer au salarié suivant, cela va automatiquement m'amener sur le même champ de saisie. Donc là, comme ça, je vais pouvoir saisir rapidement l'ensemble de mes données. Voilà, par exemple, ce salarié, il est en intérim, celui-ci en alternance. J'utilise bien la flèche du bas, CDI, CDI, et et je peux appuyer sur « Entrée. Je peux quitter mon outil formulaire. Ici, je vais rajouter ma mise en forme sur mon tableau. Donc, voilà comment utiliser un outil simple et rapide, déjà intégré dans Excel, pour gérer la création d'un formulaire qui se génère automatiquement grâce à cet outil, à l'aide de vos colonnes. Et lorsque Excel n'arrive pas à identifier vos colonnes, il faut cliquer sur « OK » pour que Excel, par défaut, prennent votre première ligne comme en tête de colonne. Donc voilà pour ce qui est de la création d'un formulaire grâce à l'outil formulaire intégré via Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.